On un peu de chance, on le verre est sorti. Qui bah, Elvis, tiens. A... On est ici quand même pour Elvis non Ah euh... oh, papa. Ouais quoi. Elvis, ça fait plus de 40 ans qu'il est mort. Quoi Ça fait plus de 40 ans, il est mort en 77. Il enfin, n'y a, a, a, a jamais personne qui m'a rien dit. Ah <rire> <rire> ben ouais <rire> Je sais bien que t'as bien Elvis passé, mais c'est quoi la première fois que t'as écouté un de ces disques je crois que c'était il y a deux jours, j'ai écouté oh. un CD encore. Un CD Oui, un CD. Ah ouais, d'accord. Ah, tu sais que Michael Jackson aussi, il est mort. Là, là, tu peux pas marcher. Hein. Ça, il faut au moins 10 ans qu'il est mort, Michael Jackson. Mais il y a personnes qui m'a rien dit non plus. Et en plus, j'ai écouté aussi un CD il y a quoi 3-4 jours. Quel titre Billich. Mais quoi Tu savais ça. aussi que Louis Armstrong est mort. Bon bah là tu fais n'importe quoi hein bah, Tu me les foutu tous là tous Bah j'y peux rien. C'est quoi le dernier titre que t'as écouté nous À 78 ah, ah, ouais, 78 ouais. C'est ça, dans ouais, l'ouverture, j'ai couvert ouais, ouais. Tu t'informes de temps en temps ah, Oui, bien, bien sûr. sûr, tu regardes la télé de temps en temps Tous les jours je regarde la télévision. Ah, tu la télé ah, mais un mire avec le son. Oui la C'est quoi la vie La c'est <rire> l'image fixe Et que sur lesquels on réglait toutes les, toutes les. Ah la boule Ouais, ouais, la boule tout... Oh là Ah bah oui, mais attends, t'as 40 ans de retard hein papa Oh là oh là, là. là, mais tout ça c'est fini, on est à l'écran plat, ils sont tous morts, tous les artistes sont morts depuis longtemps oh, oh là là Là tu me fais de la peine <rire> hein, Tu me fais de la peine hein. Bah ouais mais c'est comme ça, tiens toi au courant, hein, papa Oh là Et, et alors, et c'est quoi ces écrans-là je te montrerai, viens, je t'explique, viens, viens, on va rentrer à la maison, t'es fatigué, maison. Ah ouais, on bon. va rentrer à la maison, ah ouais, okay. ça va. Bon, là on a eu chaud quand même, hein. Putain, si on a eu chaud Ça <rire> le moins qu'on puisse dire. <rire> on a trouvé une station de service, mais ils abusent, hein. C'est une ouais. station qui est au milieu de nulle part. C'est la première fois qu'on doit faire autant de kilomètres pour voir une station de service. Tous les prix sont les mêmes, parce qu'on a vu, l'essence le, le, en général à 2,55, le gallon, est qui ça. est un peu moins de 4 litres, et là, on l'a à 2,89. On l'a même vu à 2,99. Mais là, on n'a pas le choix parce que j'ai plus que 55 km ouais, ouais, d'autonomie. Ouais. Enfin, 55, c'est ce qu'il te dit. Ah, il fait bon dehors. Hein. Ouais, non, non, non, non, plus. Ah, il fait bon dehors. Hein. Ouais. Pourquoi, pourquoi tu vas tu mettre met le moteur en route Ah parce que en plus tu fais tu fais le bourrigaté maintenant, il faut que j'aille chercher la voiture. Ah, T'as la clé, Ouais. donc moi j'attends que tu la mettes en route. Ah, tiens, voilà, tiens, peut tu l'as voulu, tu l'as ouais. voulu, non, mais tu aimes bien conduire toi ouais, aussi. Oui, j'aime bien conduire. Allez prends Moi c'est des voitures de luxe que je conduis. Ah bah il y a une, un V6 dedans. Oui, alors parce ah, que. Allez un un où dedans. Tiens, je t'ouvre la porte, regarde, regarde. Voilà, tiens. Allez, vas-y. Non, non, non, vas-y. Ah parce que c'est moi qui dois rentrer pour mettre la clim pour que monsieur puisse s'asseoir. Et tu viens me chercher jusqu'ici On appelle ça de l'abus <rire> de la pute pouvoir. C'est hein. de la pute de pouvoir. De la pute de pouvoir. Non, c'est... <rire> J'ai juste glissé sur la... Ouais, ouais, ouais, bon, ouais, ben, bah, écoute, ouais, à tout de suite. Tu t'attends, hein Ouais, ouais, tu m'attends, ouais. Ouais, ben, bah, si ça se trouve, je t'attends pas, tiens. Je m'en vais sans toi. Allez, ciao Amuse-toi bien, hein je t'attends, je vais sur la route 66. bon, allez, ciao, hein. Il bon, tout ce qu'il faut, il y a un bois là, tu peux manger, tu peux boire... T'as vu la publicité N'abandonnez pas vos parents sur la route <rire> T'as une puce Une puce Bah ouais, comme, comme les animaux ouais, Ah bah tant pis, voilà Bah ciao <rire> eh ouais, alors Il fait chaud dehors, hein ouais, il fait bon la voiture. Ah, il fait bon dans la voiture. Ah, il fait, hein fait, bon, oh, aussi, il ouais. fait bon dans la tête. La tête, être à <rire> <en> <rire> le corps derrière. Bon, allez, je m'en vais, hein. Ouais, bah, écoute, tu t'en vas, maintenant moi, je me mets ici. Bon. <rire> bah, tu viens ou pas bon, Tu t'en vas avec un jambon sur la sur ta portière. Ouais c'est ça. Allez, viens. C'est qui le héros de ma chaîne ah bah, euh, toi, euh, toi. Il, il serait pas question que tu me voles la vedette. Hein. Tout à fait. Bon, on va où J'ai pas l'intention non plus. On, on va peut-être à Saint-Louis j'ai pas l'intention de la voler la vedette. C'est vrai C'est qui la vedette Toi J'avais sommeil et maintenant je n'ai plus. <rire> Alors, moi non plus, je suis pas fat. Moi, je, je suis vraiment bien repos. <rire> Non <rire> <Ça se voit. rire> vraiment je suis en super... <rire> Super sympa dans les motels américains c'est qu'on trouve souvent des machines à laver dans lesquelles on peut laver son linge et faire le lavage intermédiaire ça t'évite de prendre trop de vêtements à la fois et ici effectivement pour 1,50$ tu peux laver ton linge 1$ de lessive ça fait 2,50$ et si tu dois le sécher c'est encore une fois 1,50$ Donc pour 4$ tu peux laver ton linge euh, super sympa ce qui est vraiment génial c'est qu'ici je suis dans cette chaîne d'hôtel que je ne connaissais pas on vient ça on vient ici pour la première fois en entrant, je dis que je viens là pour la première fois. Et comme les Américains ont un sens du service très développé, si tu viens et que tu dis que tu viens là pour la première fois, ils vont encore plus faire leur possible de te faire plaisir. Déjà, ils sont super sympas. Et là, euh, on a dit qu'on faisait notre lessive. Elle nous offre la lessive. Et elle nous offre le cessage. Elle a dit, allez vous coucher, la, la lessive, vous me la donnez quand c'est fini. Moi, je m'occupe du cessage. Cessage, ça ne vous coûtera rien du tout. Les boissons, on peut en prendre tant qu'on veut. Le pop-corn, on peut prendre comme on veut. Enfin voilà, ah c'est ouais, super. super. Euh, je mets les coordonnées de cette chaîne en bas dans la description. En tout cas, jusque-là, on a une bonne première impression. La literie a l'air vraiment très bonne. Ah oui. Les chambres sont ouais. propres, ouais. modernes. Salle des bains, super. Donc, bonne première impression. Donc Parce que l'hôtel est bien, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Parce que, bon, ce n'est pas mon hôtel, mais c'est génial parce que je viens de donner une super information. Oui, tout à fait. Et moi, je vais quand même ajouter, je suis content d'avoir que, que Michel, que, que nous ayons trouvé cet hôtel. Pour la voilà, bonne et simple raison, c'est que j'étais venu en voyage avec deux caleçons. J'étais avec mon deuxième depuis déjà je sais pas combien de temps. Et ça commençait à pas ça sentir bon à dans sentir la voiture. ça à Bon, donc maintenant je suis content. T'as réussi à envie, il n'est pas trop gros. Oui, ça a été très difficile. Hein. <rire> Mais en sautant, c'est tombé tout seul. <rire> Heureusement, tu n'as pas les odeurs là, parce que... Où les odeurs Mais je sens rien, c'est toi là qui sens là. <rire> non, c'est pas vrai. Il n'y en ai pas deux caleçons. Non, il y en avait un. <rire> Allez on tout ça dans Allez, la machine. Okay. Allez. T'as vu ici les machines, ça tourne. Ah ça je les remets pas dedans, c'est Ouais dedans. Le... Ça demande un lavage plus. De toute façon, pas ton linge en boule, il lavera mieux si ouais, tu ne me le mets pas en boule. Bon. Ah, tu vois, donc ça, ça, ça tourne ici, ouais. c'est pas un tambour comme chez nous. Hein. Ouais, ouais. Donc ça, ce sont des quarters 25 cents. On met là. Oh le savon. Ah oh, oh bon, d'accord. Ah ben le savon. Voilà on a le savon. Ouais, attends. Ah oui, c'est pas... Ah bon Regarde, c'est des blocs. Oula. là Bon, ben voilà. Allez, hop. C'est pas tout à la boîte aussi. C'est pas tout à fait comme chez nous. Hein. Ben non. Et à mon avis, ça va pas être de l'économie de dos Non. Je pense pas non plus. Et voilà, et apparemment, et ça va que 21 minutes, ouais, c'est ça ce qu'elle a dit une demi-heure. Ah, ouais, une demi-heure. Bon, bah, écoute, dans une heure, on revient et on donnera la décision. Oh, ok, ça va. Bon. Voilà, c'est parfait. Moi, je trouve que la vie est belle. Moi, ce que j'adore aux États-Unis, c'est le sens du service. Et les Français critiqueront souvent les Américains en disant Ouais, mais ils font ça pour le pourboire. J'en ai rien à cirer. Ils le font parce que même sans pourboire, ça fait partie de leur culture, de toute façon. Les Français dès qu'ils voient quelque chose de sympathique, ils le critiquent. Quand je vais en Asie, quand je dis que les Asiatiques sont gentils, ils disent « Ouais, mais bon, c'est hypocrite !» Mais en attendant, c'est tellement plus agréable d'avoir affaire à des gens gentils, que ce soit civique ou que ce soit pour le pourboire, okay. c'est tellement plus agréable d'avoir affaire à des gens qui sourient, qui vous aident, et quelle que soit la raison. Et moi, ce qui me, qui me frappe, c'est que les Français vont toujours vous trouver une excuse pour vous dire pourquoi ils sont gentils, et pourquoi c'est pas sincère, et pourquoi c'est pas honnête. En attendant, j'aimerais qu'on sourie comme ça en France, que ce soit civique ou pour moi, ça me ferait bien plaisir et ce serait bien plus agréable pour tout le monde. Et moi, je suis entièrement d'accord. <mérite> Ça va, peinard ouais. Ça va Pas trop dur là Ouais, ça va, c'est limite. Hein. 192 mètres d'architecture. Pas mal, hein C'est impressionnant. Tu lèves la tête. Là, ouais, ouais. Et puis, tu, si tu te rébaises pas, ben dans le vertige. Alors Saint-Louis, Saint-Louis, ouais, c'est une belle ville tunaise. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je, je montais les escaliers. J'étais en train de dire que c'est vraiment une très très belle, une ville. très belle ville. En fait, c'est une ville provinciale, ouais. mais elle, elle vaut la peine d'être visitée. Ouais. Très très très très. Alors, on est ici en dessous de l'arche et cette arche est impressionnant. c'est impressionnant. Exactement. Puisque le soleil est il... Voilà, il est midi, hein, quelle heure il est Il est à peu près midi. Là, ah, voilà. midi, une En tout cas, je suis baladé euh, le long du Mississippi jusqu'au pont. Et puis, eh ben, les images que, que tu vois là, ben, c'est avec le drone et c'est vraiment splendide. Bah, oui, j'espère, vous regardez ça ce soir, là quand on sera à l'hôtel pour voir... Oui, mais, euh... mais toi, tu regardes maintenant. Oui, mais non, mais je veux dire... <rire> nous, on regarde ce le, soir, mais le celui... Vol, de... le vol. Ah oui, d'accord. Ah ouais, là, tu en... Là, là, es en train de regarder, tu vois les images. Tu parles à tes lecteurs, à tes abonnés. abonnés. Voilà. Euh... Bah, nous, au moment où on enregistre, nous allons voir ça ce soir. Mais toi, tu vois ça maintenant Ouais. Que, tu m'as compris ou. Oui, ouais, ça, non, ça va, n'insiste ah, pas. Bon, d'accord. Bon, parce qu'avec le soleil, ça peut être dangereux. Ça va, va. t'as bien. Je peux faire un vol hélicoptère de 3 minutes. Hein, 3 minutes, Il va pas loin. Pas loin. loin. Moi, je dis que c'est une ville à conseiller parce que ah, franchement, ouais, franchement euh, que je... Elle est agréable. Hein. C'est une ville agréable. Hein. Elle riche en histoire, vu le nombre de vieux bâtiments qu'il y a. En plus, Riche en histoire. Allez, on continue Salut les abonnés Alors, ça, c'est le couple Scott. Un couple qui s'est battu pour leur liberté des anciens esclaves noirs. Et d'après ce qu'on lit ici sur cette plaque, c'est qu'en 1846, dans cette, dans ce tribunal, il a été décidé qu'ils n'étaient pas des habitants des États-Unis. Ça a même été jusqu'au tribunal d'État et euh, jusqu'en 1857 où ils ont donc décidé qu'ils n'étaient pas des habitants Américains. des Américains. Donc ils n'avaient pas cette nationalité américaine et donc leur lutte pour la liberté de tous les esclaves, de tous les esclaves noirs et euh, afro-américains à mener. Entre autres, ça a été une des raisons pour laquelle la guerre de sécession a été, euh, été euh, déclenchée. Déclenché. Et euh, donc, ils se sont battus toute leur vie pour la liberté des noirs et surtout les mêmes droits que les blancs. Donc ce sont ici euh, des personnages historiques et des héros pour certaines ouais, personnes, ouais, ouais. bien entendu. Donc euh, bravo, monsieur et madame Scott. Tout à fait. Dans ici. Moi j'ai mis mes pieds dans le, dans le Mississippi, bon j'aurais dû faire une photo de moi-même comme ça, c'était pas évident. Il y a une jeune fille qui s'est venue se présenter spontanément. Photo Ah oui, la photo. Alors moi je fais pareil avec eux. Quand je vois qu'ils ont un peu de difficulté, je leur demande s'ils veulent faire une photo. T'en as pas marre d'être gentil C'est exactement ce que je vais te demander. Ah oui, je commence à être méchant. Ouais. Que ce, quand je vois un, un qui filme, je prends son appareil et... Voilà, dans, dans la flotte de préférence. <rire> Chaque épingle, depuis le 1er mars 2018, sont tous les touristes qui sont venus de là où sont les épingles. Donc on va chercher des épingles, là, on va mettre la nôtre. T'as déjà ah, pris des Non, pas encore. Mais oui, j'étais Au Dès, il ouais. y a de la place pour moi. Ah bah ouais, moi, moi je vais mettre le mien, il n'y a pas grand-chose. Je, je il faut mettre entre les deux. Voilà. Au-dessus de Toulouse, hein. Ouais. Voilà. Il faudrait faire une plus grande carte, il hein. faudrait la demander. Pour ouais, la je, je suis Et donc moi, attends, je regarde où est ma maison. <rire> Voilà ici, là, là, voilà. Tu vas nous faire des coups pareils tous, tous les jours maintenant. Hier l'essence, aujourd'hui, aujourd'hui, franchement. Hein. Bon, là je rigole. Ah oh, ouais ouais. Ah oh, ouais tu rigoles. Ouais maintenant tu rigoles. Mais il y a deux minutes, je rigolais plus. <rire> Attends, il faut que je mette la vitesse. <rire> Attends, il y a tout qui tombe. <rire> Arrête T'es pas gentil d'être de, de méchant avec moi. Hein. T'es pas gentil d'être méchant. Hein. Je dis que moi aussi j'avais la trouille. Bah oui, c'est vrai que t'as eu la trouille. Non. Tu, tu m'as même autorisé à rouler vite. C'est ouais, pas, ouais. pas, hein. pas peu dire. Et là, je lui dis, j'ai une bonne excuse pour rouler vite. Il m'a dit oui, j'ai une bonne excuse. Alors on explique J explique, j explique. Je m'en vais d'ici, donc j'ai fait les, les, les, vues, euh, les vues en drone que tu as vu là à l'instant, et donc on part. Et je vois papa, je monte dans la voiture, et je ne vois pas, et j'oublie l'appareil photo sur le pied derrière la voiture. Et en reculant, j'entends et je sens... Mais bon, je réalise pas. Je refais une marche avant, je m'en vais, et puis à... Euh... À quoi Deux kilomètres, je me rends compte que j'ai oublié l'appareil photo et que j'ai probablement roulé dessus. <rire> oui, là, je rigole, hein, bon. Ouais, ouais, là, il rigole. Mais il fallait voir sa tête avant, hein. <rire> Il n'avait pas la même tête que maintenant. <rire> euh, moi non plus, d'ailleurs. Non, hein, on a eu peur, hein. Bon, ben alors, en plus, je pensais que le pied allait être plié, puisque j'ai senti que j'avais roulé sur quelque chose. Donc, visiblement, je n'ai fait que faire tomber le, le pied. Tomber. Et donc, alors là, c'est extraordinaire. Je viens, on ne le voit pas. Son parking, il y a un motard qui nous dit Oui, oui, il y a quelqu'un qui l'a ramassé, qui l'a amené à l'intérieur parce qu'il s'est dit qu'il y a bien quelqu'un qui, qui viendrait le chercher. L'honnêteté américaine. Bon, ils ne sont pas tous honnêtes, on ne va pas, on va pas oh, non plus oh, faire on va croire vu. que. Mais voilà, l'appareil photo était là. là. Il faut que je rentre sur l'auto. Excuse-moi, je suis actionnaire. Hein. Là, encore une fois, bon prétexte là. Ça veut dire le pont là, comme il est beau. Là. L'avantage c'est que maintenant, bah ben oui l'histoire c'est que j'ai pu récupérer mon appareil photo et je peux te parler maintenant Voilà sinon ben... c'était fini C'était... C'était la fin des haricots quoi L'avantage c'est qu'en partant par là, en sortant pour venir au plus, plus rapide, c'est que j'ai vu un centre commercial On va pouvoir s'acheter à boire Oui parce qu'il fait soif oui, Mais soif il, fait, il fait 33 degrés quand même Il fait soif Bon ben... T'as un oui. petit creux euh, non, j'ai un petit petite <rire> À chaque fois qu'on voit un panneau avec de la nourriture, t'as un petit creux, et on se dit au moins 20 fois par jour. Et quand <rire> on voit un panneau avec des hôtels... Tu veux faire une sieste Je enfin, veux oui. faire une sieste. Enfin bon, je suis pas fatigué. <rire> J'espère que demain, ça va terminer. On ne va pas encore avoir une autre surprise. Hein. Bah, attends, il y a encore la journée, il n'est que 15h. Enfin, 16h 15 moins 10. c'est fois par jour. Hein. Hier, l'essence. Ah oh, oui, non, mais je, peux, y monter, y des je des peux monter en puissance. Je peux non, faire non, ça non, deux non, fois non, par non, jour. Arrête, arrête. On a pour ton pognon Ben bah, bah, écoute, pas encore tout à fait, mais ça commence, je commence à en avoir pour mon pognon. Ouais. Ah tu es là <rire> Tu voulais l'authentique Ouais ben bah, ça tu vois, ça c'est l'authentique, c'est la 66. Voilà. Ça les, tout, Parce qu'il y a des nouvelles maisons, euh, et il y a des belles maisons sur la 66. Mais ça c'est la 66 des années 50 et avant, encore avant. Ah Oui, oui, oui. oui. C'est ça que je voulais voir, tu vois. Bon, mais on se rend compte que sur la 66, il y a de superbes belles maisons. Bon, on continue parce que comme c'est parti là, on est pour 15 jours. Bah, hein. écoute, moi je t'attends hein. Ah bon, pardon. Ah. Alors ce milkshake, milkshake à l'américaine. Grand, énorme, mais il est bon, il est très bon. Il est vraiment, il est bon. J'ai quelque chose pour toi C'est ça, t'as plus de cheveux à brûler. Allez, on y va. Moi je te connais pas. Tu me connais hein. pas. T'es qui toi d'arriver en Oklahoma, on vient de Joplin et l'autoroute, la, donc l'Interstate, est payante. Donc on passe par le péage. et alors ici, apparemment, ils te font confiance. Ouais, Parce que, que tu rentres dans l'autoroute, il n'y a pas de ticket et puis on te demande d'où tu viens. Mmh. Et moi, je regarde le panneau, là, je dis, du moins cher, du moins cher de <rire> Joplin. Et hop, un dollar. Bon, ce qui est vrai, mais dans l'absolu, on aurait pu raconter ouais, n'importe ouais, quoi. Ouais, mais c'est vrai quand même. Elle nous aurait cru, il euh, n'y a pas de ticket, il n'y a rien, quoi. Donc, euh, donc en fait, d'où vous venez Donc, euh, non, mon cher. Joplin <laughs> Ben, au revoir Springfield ouais. Aujourd'hui, Oklahoma City Route 66 Ah, et c'est vert en plus Attends, parce qu'il faut aller dans quelle direction Là, Voilà, Joplin, c'est bon Direction de Joplin On prend la 44, direction la 44 Pour reprendre la route historique Route 66 On chante un peu Comme nos pieds <rire> T'as une tête de quelqu'un de fatigue Non, oh, je suis pas fatigué <rire> Moi, j'ai pas besoin d'eau.